Salut Marion, est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Marion, j'ai 23 ans, euh, je suis étudiante en édition et je suis en alternance chez Hachette et euh, je suis holnésienne depuis ma naissance. Dis-moi, pourquoi tu es candidate sur la liste holnés en commun en fait, Aulnay au commun, c'est une liste participative. Ça veut dire qu'il y a à la fois des partis politiques, mais aussi des associations et des gens qui sont sans aucune attache politique. Moi, c'est mon cas, j'ai vraiment aucune attache, mais je suis engagée pour ma ville. Ce qui m'a attirée dans la liste, c'est vraiment la démocratie participative. On a organisé des ateliers pour parler vraiment de, des choses qu'il faudrait changer à Aulnay sur plein de thématiques différentes, l'écologie, la solidarité. Tout le monde pouvait venir et donner son avis et tout était pris en compte. Et euh, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est vraiment plein d'idées qui se mettent ensemble pour former un projet concret. Et du coup, tu penses quoi des jeunes en politique je pense que c'est un faux débat, je pense que c'est inutile, on n'est pas trop jeune. Euh, on peut être jeune mais quand même avoir des idées pour sa ville, surtout quand on y habite depuis longtemps, on peut faire des propositions. Et en fait je pense que c'est ça vraiment l'intelligence collective, c'est-à-dire c'est des gens qui discutent et qui apportent chacun leurs compétences. Donc en fait en discutant on peut avoir de nouvelles propositions qui émergent, on peut avoir de nouvelles idées. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui doit décider pour tout le monde parce qu'en fait ça on ne veut plus de ça, on veut vraiment quelque chose qui soit construit par tous ensemble. Salut Sarah, est-ce que tu peux te présenter à nous Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans et je suis également étudiante. J'effectue un Master 2 en politique publique, parcours Action Humanitaire Internationale et j'ai toujours vécu à l'année sous également. Et toi, pourquoi t'es es candidate pour aller en commun alors je dois admettre que je me suis portée candidate à peu près pour les mêmes raisons que toi. Euh, J'ai aucune expérience politique et je suis une femme et on sait bien que parfois, bon, euh, voilà, il y a des mécanismes de confiscation de la parole qui se mettent en place. Je dois avouer que je dois faire mon mea pas parce que les avis, les remarques, les opinions de chacun et chacune sont vraiment pris en compte. Et euh, ça m'a même redonné fond la démocratie. Je me suis dit mais tout le monde peut être mis sur un pied d'égalité, c'est incroyable. Et j'espère vraiment et sincèrement qu'on saura impulser cette même en la démocratie à l'ensemble des aulnésiens et des aulnésiennes. Et qu'est-ce que tu penses de la place des femmes en politique Il faut savoir que la France fut le premier pays à instaurer le suffrage universel pour les hommes, mais l'une des dernières nations européennes à reconnaître aux femmes leurs droits politiques. Alors ça, ça provient du fait que nous, en tant que femmes, on est perçues tout le temps comme étant illégitimes, incompétentes. Mais tu me diras, Sarah, bon, tu parles d'une époque révolue quand même, les femmes ont le droit de vote, les femmes ont le droit de se présenter à des élections. Bon, ok, je suis d'accord avec toi. Combien de femmes ont été élues présidentes de la République Zéro Combien de femmes ont été premières ministres en France Une seule, Edith Cresson. Ça n'a duré que 10 mois. Et quel est le pourcentage de femmes mères actuellement en France 16%. Et du coup, ce qui est original avec Colné en commun, c'est qu'on ne présente pas une tête de liste. On présente vraiment un quatuor, quatre personnes, deux hommes et deux femmes. Après tout, les femmes constituent quand même 52% de l'électorat. Et je suis particulièrement fière de faire partie d'une liste qui a intégré la question de l'égalité dans son projet pour et avec les Olnésiennes. Franchement, ensemble, nous voulons, et je dirais même on peut, nous pouvons impulser une politique transversale d'égalité entre les femmes et les hommes dans notre ville. Parce qu'après tout, les inégalités sont partout. Euh, dans les espaces publics, dans le milieu professionnel, dans la santé. Alors, j'ai pas le temps d'énumérer toutes nos idées, mais si t'es curieux et curieuse, bien entendu. Alors je te donne rendez-vous tous les samedis matin à la Fabrique en Commun, c'est 25 rue Jacques Duclos au Vieux Pays, et le 8 mars, parce qu'on fait un événement à la salle Chanteloup à partir de 15h. Et, et toi, t'en penses quoi, quoi